Mon projet c'est euh, Tricogramme Revive et donc euh, mon objectif c'est d'avoir une ferme avec beaucoup de biodiversité. Mon projet c'est euh, de capitaliser 20 ans d'expérience euh, d'une de, ferme en polyculture et élevage. Donc le projet euh, que je propose c'est euh, d'avoir une ferme, transformer ma ferme en ferme de référence et qu'elle soit utilisée euh, comme modèle pour pouvoir euh, dupliquer pour la, la transition écologique. Au niveau de l'expérience que j'ai eue au cours de ces 20 dernières années, je souhaite accroître ma compétitivité en, en faisant l'acquisition, en investissant sur euh, du matériel. En termes de polyculture, euh, il y a euh, le maraîchage. Euh, il y a aussi un verger en permaculture qui a deux ans. Euh, aussi, il y a euh, la banane. Donc la banane est en phase d'expansion. On est euh, sur une phase d'essai de 3000 m carrés. Et là, on est en phase d'expansion pour arriver à un hectare, un hectare et demi, avec euh, des plantes euh, intermédiaires. Donc euh, je plante un peu d'ananas, des maracujas, des piments végétariens euh, en, en intercalaire entre les, les, les bananiers. Pour finir, euh, il y a une petite partie en forêt que je souhaite mettre en place euh, avec du café, du cacao. Donc la partie élevage qui pour moi est un support qui permet de, de valoriser l'autonomie en termes de biofertilisants, euh, je souhaite la remettre en place. Euh, donc, ça sera éventuellement euh, des poules pondeuses, poulets de chair et un peu de ruminants, euh, moutons et cabris. Donc, l'idée, ça reste de, de valoriser un déchet qui deviendra une ressource par la transformation en compost, ou en biofertilisant, pour mes plantes. Je me réjouis de voir qu'on a, a un concours qui, euh, qui répondent à, à nos attentes et euh, qui aura un impact aujourd'hui on marque un tournant. Il y aura un impact non seulement pour nous qui sommes dans la, la création de cette, euh, cette phase de transition, mais pour les générations futures qui viendront euh, faire de l'agriculture euh, à l'horizon 2030. Donc pour nous, en fait, euh, euh, cette phase-là, c'est vraiment la révolution verte. Qui, est, euh, qui a démarré pour la Guadeloupe.